C'est une fois dans le web. Un nouveau projet web arrive en ville, The Web Telegraph. Ce site sera développé en Symfony, c'est donc au shérif de concilier son équipe. Il a le choix entre ces trois profils, Jim, qui est un excellent développeur front, mais Symfony et PHP, ce n'est pas vraiment son truc. Lui, ce qu'il veut faire, c'est du HTML, du CSS et surtout du JavaScript. Le shérif estime donc que Jane et John, développeurs Symfony, pourront se débrouiller sans lui. John n'est pas trop à l'aise avec le front, alors il va prendre l'écran assez simple, l'affichage d'un article. Ça devrait le faire, se dit-il. Il commence le développement de sa page, tout se passe bien. Jane, elle a un petit peu plus d'expérience, mais bon, surtout pas le choix. Elle va donc devoir développer la page d'accueil, celle qui a un carrousel, Elle va peut-être même devoir utiliser du jQuery. Elle entame donc également le développement. Elle galère un peu avec le fichu carousel, mais elle s'en sort. Enfin, ça y est, ça marche. Quelques semaines plus tard, le shérif arrive de nouveau en ville avec une demande d'évolution. John, le client aimerait reprendre le carrousel de la page d'accueil pour afficher des suggestions sur la page d'article. Jane n'est pas là, mais tu as juste à reprendre son travail, l'adapter, et c'est simple. C'est simple. Il va donc devoir se débrouiller. Il va utiliser sa technique secrète en trois étapes, le copier-coller-adapter, et il reprend le code de ce carrousel, il change les classes, il duplique le CSS, il fait des ajustements, tout est bon. Sauf que maintenant, il y a deux carrousels visuellement similaires mais techniquement différents. Il y a celui de Jane pour les articles et puis il y a celui de John pour les suggestions. Et alors, vous allez me dire bah, Moi, ça me rappelle l'histoire de ce type qui s'est jeté d'un immeuble de 10 étages. À chaque étage, les gens l'entendaient dire Jusqu'ici, ça va. Jusqu'ici, ça va. Des mois passent, le projet continue de grandir, le code se duplique, les différences apparaissent, les styles se multiplient. Les deux développeurs, ils n'en peuvent plus de tous ces petits détails visuels. Le client aussi, il en a marre. Les changements que fait l'un n'apparaissent pas sur les pages de l'autre. Jim est missionné pour donner un coup de main front, mais bon, c'est trop tard. Il faut tout faire plusieurs fois. La guerre du front et du back est déclarée. Bonjour à tous, je m'appelle Quentin Machard et je suis développeur web front et back en freelance. Et ensemble, on va essayer de réconcilier le front et le back euh, dans un projet Symfony avec Twig et Atomic Design. Tout d'abord, faisons le point sur un concept, Atomic Design. En fait, Atomic Design, ça a été introduit par Brad Frost en 2016, dans son livre Atomic Design, et le but, c'est de découper les maquettes en petits composants adaptables et réutilisables. Et en fait, il va utiliser une terminologie qui a été empruntée à la chimie, donc on va parler d'atomes, de molécules et d'organismes. Allons à l'élément le plus petit, l'atome. C'est un élément Irréductible, ça peut être un élément de base, par exemple un bouton, un champ de formulaire, une image, etc. Et ça n'a pas de notion de métier. L'idée, c'est que cet atome, on va le retrouver un petit peu partout dans notre site. Si on dézoome un petit peu, on va passer à la molécule. Cette molécule, c'est donc, comme en chimie, un élément composé de plusieurs atomes. Ici, par exemple, ce serait notre composant d'interface simple, notre card, avec un atome image, un titre et un atome bouton. On peut voir qu'au passage, le texte n'a pas forcément besoin d'être un composant, peut être un élément HTML simple. Cette molécule, elle doit être pensée responsive et adaptable dans toutes les situations. C'est-à-dire que cette molécule, qu'on la mette dans une liste ou qu'on la mette dans un carousel, elle devra s'adapter. Enfin, on dézoome encore un petit peu plus, on reste toujours dans la chimie et on parle d'organisme qui est un élément graphique composé de plusieurs atomes et de plusieurs molécules. Et bien sûr, des éléments de base HTML. Cet organisme, ça va être un composant d'interface finale. Ici, par exemple, notre carousel. Et on voit que notre carousel, il est composé de cartes et de boutons. Enfin, on sort de la chimie et on passe aux templates et aux pages. Finalement, c'est les pages que l'utilisateur final va voir de notre site. Cette page, elle est complètement formée d'atomes, de molécules, d'organismes et d'éléments HTML. Par exemple ici, on a notre atome image et notre organisme carousel. Cette nomenclature et ce découpage, il a plusieurs avantages. D'abord, la réutilisabilité des composants. En fait, on va faciliter la maintenance puisqu'on ne modifie qu'une seule fois le bouton et il va se changer sur toutes les pages. Ensuite, on va avoir une cohérence globale entre les éléments d'interface. Ben oui, puisque si on récupère et on réutilise pardon, les composants, et ben finalement, chaque bouton aura la même tête, chaque carte aura la même tête, et il faut savoir que la cohérence graphique des pages, c'est un critère d'accessibilité. Enfin, on va gagner du temps, parce qu'en fait, il faut savoir que les designers, ils utilisent déjà ce découpage depuis un petit moment avec leur logiciel Sketch et Figma. Et l'idée, c'est qu'au lieu de faire des allers-retours avec... Euh, des maquettes complètes, on pourrait faire des allers-retours beaucoup plus simples avec des petits composants. Et là, je vous vois me dire, je vous vois venir, pardon. Tu vois le monde se divise en deux catégories. Il y a ceux qui développent et il y a ceux qui intègrent. Eh bien, j'ai envie de dire, chacun sa place et les développeurs back, ils développent, ils intègrent plus, pardon. Ils n'intègrent plus parce qu'on va essayer de récupérer le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'on va laisser les développeurs PHP s'occuper du modèle, des données, et on va laisser les intégrateurs HTML s'occuper de la vue, de l'affichage. On a là un magnifique pattern vue-modèle. Le but dans tout ça, et dans Symfony, ça va être de découper ces composants avec Twig. En fait, l'idée avec Twig, ça va être de créer généralement un fichier par composant. Ici, par exemple, pour les atomes, on a notre bouton, on va lui créer son fichier HTML Twig associé, et pourquoi pas son fichier CSS associé. Si on utilise, euh, si utilise Sass, on va pouvoir séparer comme ça nos différents fichiers CSS, et si on utilise Webpack, on va pouvoir séparer également nos fichiers JavaScript. Quand on va vouloir intégrer notre molécule, ici notre card, on va pouvoir directement réutiliser les composants qu'on a précédemment intégrés en utilisant la méthode include de Twig. Ici, on va pouvoir récupérer notre image et notre bouton. Enfin, quand un développeur back veut intégrer une nouvelle page et qu'il veut directement récupérer les composants existants, il va pouvoir directement le faire dans son template Twig en réutilisant les composants précédemment intégrés avec la méthode include de la même manière. Et là, vous, vous allez me dire, mais tout ça c'est bien, mais euh, ça va créer pas mal de problèmes. Et effectivement, il, il peut y avoir quelques petits soucis euh, dans cette solution. En fait, déjà, il faut savoir que pour créer un nouveau composant, l'intégrateur, eh ben, il va lui falloir soit un contrôleur, une nouvelle action, et il va lui, savoir, il va lui falloir pardon, surtout les données. Et enfin, pour voir tous les composants, euh, l'intégrateur va devoir naviguer sur toutes les pages du site et retrouver celles qui l'intéressent. De même, pour savoir si un composant existe déjà dans son site, il va falloir qu'il se balade sur son site et qu'il récupère à droite et à gauche les composants qu'il a déjà intégrés. Pour le DevBack, c'est un peu la même manière. C'est-à-dire que pour ajouter un composant dans la page, il va falloir qu'il trouve un autre exemple sur une autre page ou qu'il appelle Jim, l'intégrateur. Et puis, pareil, pour connaître les propriétés des composants, ben il faut trouver le cas d'utilisation correct, et ça devient un petit peu la jungle. Il existe une solution pour les projets JavaScript, React et Vue, qui s'appelle Storybook, et qui permet de créer un catalogue de composants pour une application. En fait, je me suis dit, de par mes précédentes expériences, il était possible de créer simplement un bundle Symfony qui pourrait nous aider à faire ça, un catalogue de composants. Je vous présente donc Atomic Design Bundle. Atomic Design Bundle, c'est un bundle Symfony, comme son nom l'indique, et qui permet d'afficher les différents composants et leurs déclinaisons directement dans notre navigateur. Comme on utilise Twig, on peut directement brancher ces composants à la fois dans Atomic Design, mais dans le site final. Finalement, c'est une sorte de storybook pour Symfony. Et du coup, je vais vous présenter tout ça euh, tout de suite. Alors, ça va être tout petit. Nous sommes donc sur The Web Telegraph. Je vais mettre un petit peu plus gros. Voilà. On a notre fameux carrousel dans la page d'accueil. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a aussi notre Atomic Design Bundle qui est juste à côté et qui va nous permettre de lister ici tous nos composants, c'est-à-dire nos atomes, nos titres, nos icônes, etc. L'idée, ça va être donc de créer un nouveau euh, composant, Hop. une nouvelle image. C'est un peu long. On va donc créer un nouveau fichier HTML Twig qui va contenir le code de notre image. Notre image, elle comprend une propriété src et une propriété alt. On peut directement lui mettre la classe image. Comme ça, on aura une classe CSS si on veut bidouiller dessus. Comic Design, ça marche comment et bien En fait, l'idée, c'est de créer tout simplement un fichier... PHP, une classe PHP qu'on va nommer imageComponent. Ce composant il va étendre component de Atomic Design et il va implémenter deux méthodes. La méthode getName qui va récupérer simplement le nom de, euh, du composant, ici AtomsImage, et puis les différentes stories, donc les différentes déclinaisons, les différents états de notre composant, qui sont finalement un simple tableau avec en clé le nom de la story, ici default par exemple, et en valeur le nom de la méthode à appeler. L'idée est donc de créer cette nouvelle méthode, default, qui va retourner une chaîne de caractères, notre HTML, et on va lui dire simplement de faire un render de notre component image euh, atom pardon image image.html.twig Ce composant il a besoin de propriétés on a dit src qui est une image tout simplement et alt qui est notre texte alternatif. Une fois que j'ai fait ça, si je rafraîchis mon Atomic Design, je vais avoir... Je vais avoir mon image qui est bien affichée. Cette image, je vais du coup pouvoir la réutiliser directement dans ma molécule card et ici, hop, faire simplement un Include Component Atoms Image image.html.twig avec ma propriété que je peux récupérer directement. Et donc, ma molécule card ici affiche bien mon image. Ce qui est intéressant de voir, c'est que du coup, mon carousel affiche bien les images. Et si je regarde la liste des articles qui utilisent les mêmes cartes, j'ai bien mon image. Enfin, on peut se remettre dans le cas de John, qui voulait récupérer le carrousel sur euh, sa page article. Et bien finalement, il va pouvoir simplement faire un include de son component euh, organisme, carousel.html.twig, carousel avec ses propriétés qui seront items. Et du coup, dans son contrôleur, ce qu'il va faire, c'est simplement récupérer les articles liés, il va aller voir dans la doc d'Atomic Design, puisque l'idée, c'est de pouvoir aussi faire des petites docs pour savoir comment utiliser le composant, par exemple ici. Et on voit qu'ici, il y avait préparé un petit Normalizer Symfony qui prend notre article, euh, notre objet article, et qui va le transformer en ce qu'a besoin la carte d'article. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir... Ah. Je vais juste pouvoir ouais voilà je vais juste pouvoir aller chercher mes articles et euh, hop. si on n'a pas fait de faute on a bien notre carrousel qui est dans le bas de l'article voilà pour cette présentation de Atomic Design alors il faut savoir que Atomic Design il est actuellement open source est disponible sur euh, GitHub. Je vous mets le lien hop, tout de suite. Voilà. Mince. Hop, hop. Mieux. Voilà pour Atomic Design Bundle et Atomic Design en général. Je vous remercie. Merci Quentin. Euh, on n'a pas de temps pour des questions, okay. tu leur indiques que... Eh ben, je serai disponible sur WorkAdventure. Work voilà, je vous remercie. Merci.